Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes voeux pour la nouvelle année. Dans une première partie, nous construirons un dessin d'illustration. Et dans un second temps, j'exprimerai mes voeux. Pour commencer, ouvrons notre logiciel favori de géométrie dynamique. Construisons, pour commencer, un réseau de droites parallèles, ainsi que deux séquentes à ces droites, de sorte que ces séquentes soient parallèles. Plaçons quelques points d'intersection entre ces droites et un point A. Traçons le polygone limité par ces points, puis son symétrique par rapport à la droite AG. Traçons un rectangle de sorte à conserver l'axe de symétrie de cette figure. Traçons quelques disques et un pentagone étoilé, appelé aussi pentagramme. Effaçons enfin les traits de construction. Voici notre dessin d'illustration. Terminons cette vidéo avec mes voeux. Pour commencer, je vous souhaite plein de devoirs, parce que les devoirs, c'est une étape importante de vos apprentissages. Mais aussi plein de contrôles, parce qu'ils sont faciles à préparer, les sujets sont publiés à l'avance sur MAT2730. Mais aussi plein de DM, car je m'arrange pour qu'on ne trouve pas les réponses sur Internet, et cela vous fait réfléchir, parfois en famille, et votre famille adore vous faire travailler et travailler avec vous. Mais aussi plein d'interro, car tout le monde aime les surprises et donc personne n'en a jamais assez. Recevez enfin mes meilleurs voeux, de réussite notamment. Mais surtout, je vous souhaite de bien meilleures notes. Ce serait d'ailleurs une bonne idée pour les statistiques du collège, alors pensez-y. Enfin, bonne année 2019 à tous.